Voici Julie, Renaud et leur fils Félix. Ici, tout va très vite et l'accident n'est jamais loin. Quand ce n'est pas Félix qui court partout, c'est Renaud qui jardine ou Julie qui bricole. Alors, quand Julie a découvert l'assurance accident de la vie proposée par Société Générale, elle n'a pas hésité à souscrire en ligne. Julie a pu adhérer à cette assurance facilement, rapidement et en toute sécurité depuis son espace client Société Générale et choisir sa couverture parmi deux formules proposées. Sans formalité médicale, toute sa famille a été immédiatement couverte. Que ce soit à la maison ou même pendant leurs loisirs, ils seront bien protégés. En cas d'accident, ils bénéficieront d'une indemnisation pouvant aller jusqu'à 1 million d'euros et d'une assistance complète pour les aider à traverser cette épreuve. Parce que nous sommes là aussi pour vous accompagner dans les moments difficiles. Rendez-vous dans votre espace client Internet Société Générale, sur votre appli ou en agence pour souscrire votre assurance accident de la vie en ligne.